Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. C'est le retour de Bonjour Montrouge avec le printemps et on va reprendre donc avec deux interviews. La première interview, ça va se passer juste derrière moi à la maison des Assauts. Je vais interviewer Albert de l'association des figurines et maquettes de Montrouge. On va parler de l'association et on va aussi parler de l'événement international, le salon qui va se dérouler le week-end du 1er avril au Beffroi de Montrouge. Donc ce sera très intéressant de discuter de tout ça avec eux avant ce grand événement. Et ensuite, sujet complètement différent car nous allons aller à la découverte de l'entreprise Carnot. Euh, Carnot avec Quentin Laurence qui va nous raconter un peu l'histoire de cette entreprise basée à Montrouge. Une entreprise qui permet une alternative au chauffage. Ils utilisent voilà, toute la chaleur qui est faite par les ordinateurs pour créer des, des chauffages, pour créer euh, l'énergie d'une nouvelle manière. Enfin voilà, ils vont nous expliquer tout ça. On se dirige donc tout de suite à la maison des assos. C'est parti pour Bonjour Montrouge Alors je suis avec Albert, bonjour Albert, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Bonjour, ben je m'appelle Albert, je suis le président de l'association figurines et maquettes de Montrouge. Et je vous souhaite la bienvenue à notre réunion du samedi après-midi. Alors est-ce que oui, vous pouvez nous présenter un petit peu l'univers voilà, de, de FM et des, et des maquettes et figurines voilà. La FM c'est une association qui a maintenant euh, presque 30 ans. On s'est réunis euh, il y a quelques années autour d'un groupe d'amis pour, pour faire des maquettes, euh, des figurines. Et puis on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire un, un concours, une exposition. Puis on a gratté un peu par-ci par-là. On était accueillis par Monsieur Méton, le maire de Montrouge de l'époque, qui nous a offert. Euh, l'occasion de, de, de s'installer à Montrouge. Et depuis, bah, tous les ans, on organise une exposition internationale qui accueille des, des gens qui viennent de toute l'Europe, du monde entier, des États-Unis, d'Asie, de, pour présenter ce qu'ils font. Et ça permet, à, à, à l'occasion de cette réunion, de faire un, un concours qui nous permet d'accéder après à un concours qui est, on va dire mondial qui ressemblera aux Jeux olympiques okay. tous les quatre ans on a les championnats du monde de, de figurines et maquettes qui se, dé, se déroulent sur différents continents et c'est l'aboutissement de, de toutes nos réunions donc on fait ça pareil c'est un loisir c'est un plaisir on fait ça pour s'amuser pour se détendre il y a toutes les catégories de peinture il y a des gens qui peignent à l'huile à l'acrylique. Il y a des gens qui font des figurines fantastiques, des chevaliers, d'autres qui font du, du moderne. Il y a des maquettistes, il y a des, il y a des petits jeunes et des enfants qui, qui, sont, qui sont intéressés par notre art. Donc ils viennent, ils viennent et puis... Ils apprennent par des ateliers qu'on qu prodigue à faire euh, la peinture, à sculpter, à transformer une figurine du commerce. Et com comment on passe comme ça d'une, j'imagine, euh, il y a 30 ans, une petite association à une association qui organise un, un événement comme ça C'est la passion. <rire> C'est la passion. Puis après aussi le, tout ce qui a été mis en œuvre par Montrouge pour, pour nous accueillir et puis nous aider à, à travailler. Maintenant, on a une salle pour se réunir, alors qu'avant on allait à la bibliothèque, on allait un peu à droite, à gauche, maintenant qu'il y a la Maison des associations. On est sur Montrouge, on a nos séances deux fois par mois. On se réunit, on prépare des, des petits concours, des expositions. Parce que on ne vit pas qu'à Montrouge, on sort aussi dans plein d'expositions en France et, et à l'étranger. Et puis ben, ça nous permet d'échanger entre clubs. et C'est comme ça qu'est né ce, ce, ce, ce, ce club de copains, parce qu'en en fin de compte, c'est un club de copains, on fait pas de la championnité, hein. on n'est va pas dans les expos pour gagner des médailles, <coughs> Pardon. même si on en ramène beaucoup. mais le, le but du jeu c'est de se retrouver entre amis, de se faire plaisir et puis de progresser dans notre art. Et, et donc cet art, est-ce que vous pouvez, voilà, pour, pour initier, pour les, pour les débutants, expliquer un peu, donc ça part de... il y a, ben y a là, un peu on, tout, y a, on, on part, part de modèle... On peut partir d'une pièce du commerce... Il euh, y a des kits qui existent, hein, on prend ces pièces de commerce, on les monte, on les peint, on les transforme. Après, il bon, faut chercher de la documentation historique. Parce que si on peint un soldat de, de Napoléon, on ne va pas lui mettre un uniforme fluorescent, des euh, choses comme ça. Et après, il y a ceux qui ont envie de transformer leurs pièces. Un type qui a les bras sur le côté, bah, il a envie du temps de bras, bah, il resculte un bras. Puis là, après, bah, le virus, il est pris, on sculpte carrément sa pièce. Euh, non, ici il y a des gens qui sculptent leurs pièces de A à Z. Ils partent d'une petite boule de pâte, pâte polymère, ils sculptent leurs personnages, et puis après ils en font des tirages en résine. Puis maintenant il y a l'imprimante 3D qui, qui aide beaucoup, là on commence tous un peu à s'y mettre. Et c'est vrai que là, le mélange de tout ça, ça donne des choses, des choses fantastiques. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il faut une petite palette de peinture, des pinceaux, puis après au fil des années. On achète, on s'étoffe un peu dans le matériel, mais euh, c'est pas, pas un loisir qui est coûteux. Après, c'est par contre, c'est chrono <rire> Une fois qu'on a mis le nez dedans, euh, un petit personnage... Euh, de 3 cm de haut, on peut mettre deux mois, trois mois à le faire, et puis il y a certains qui vont mettre un week-end. Après, tout dépend de la personne, de comment elle travaille, du temps qu'elle veut y passer, puis après, le, le truc, c'est de s'y mettre. On peut pas dire, et on fait comment Il faut essayer, il faut s'y mettre. Et, et comment on fait pour justement s'y mettre, pour vous rejoindre, Il rejoindre faut, faut venir nous voir, on est là le deuxième et quatrième samedi de chaque mois, à la maison des associations. On est là à 14h et on s'arrête vers 18h. Et après bah, on est dans toutes les manifestations montrougiennes, on est là au Téléthon, on va à la journée des associations, puis après on fréquente aussi pas mal de clubs aux alentours, on fait des échanges interclubs les week-ends, des choses comme ça. Après il suffit de venir nous voir, la porte est ouverte et, et aussi les et gens peuvent vous... en profiter le week-end prochain donc, et pour le... venir vous ben voir oui, euh... Ah le week-end prochain, oui là, le week-end du 1er avril, et c'est pas une blague, on a notre célèbre euh exposition internationale, donc là ça dure samedi et dimanche toute la journée, et là on a des... Au beffroi. voilà, et il y a des gens qui vont venir de toute l'Europe, des états unis pour présenter leur, leur réalisation, et là oui il y a du très très haut niveau, là il y a vraiment des, des grands figurinistes, des grands maquettistes, en France il n'y a pas de bon de rouge. il n'y a que mont rouge. C'est super, c'est c'est <rire> bah, trop bien, mais, euh, on va vous laisser du coup... Euh, voilà, bah, merci, euh, merci de votre visite, et puis... Euh, comme on dit, la, la porte est ouverte, euh, tout le monde peut venir nous voir et, et faire un petit coupeau. Super Je suis avec Quentin. Bonjour Quentin, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougiens Bonjour, je suis Quentin Lorenz, directeur des affaires publiques de Carnot, euh, qui est une entreprise de Montrouge et qui est euh, spécialisée dans la transition énergétique et la pollution numérique. Alors ben Racontez-nous, parlez-nous plus en détail de ce que fait Carnot. C'est une entreprise française et notre métier c'est de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique. La chaleur qui résulte de l'activité des serveurs informatiques et plutôt que de la perdre et de la gaspiller, eh bien nous on la valorise pour chauffer des bâtiments, des logements, des bureaux, des réseaux de chaleur, des piscines. Et donc on peut dire que les ordinateurs chauffent l'eau des piscines par exemple. Oui et c'est la chaleur de l'ordinateur et ça évite aussi de les refroidir du coup oui, alors dans le modèle traditionnel, euh, pour avoir des services informatiques, on fait appel à ce qu'on appelle des data centers. C'est des grandes usines du numérique avec des milliers d'ordinateurs alignés. Euh, donc on doit construire ce bâtiment, on doit l'alimenter en énergie et puis on doit le refroidir puisqu'un ordinateur qui tourne est un ordinateur qui chauffe. L'idée de Carnot, ça a été de penser totalement différemment le data center et de positionner les serveurs, les ordinateurs directement dans des bâtiments qui auront besoin de chaleur. Alors il y a plusieurs produits du coup Carnot qui existent avec euh, notamment euh, des chaudières et, euh, et des euh, chauffages. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler Alors le premier produit, le produit historique de Carnot qui nous a fait connaître et sur lequel on a aussi euh, nous euh, acquis de l'expérience, c'est le radiateur numérique. Euh, qui embarque des ordinateurs comme source de chaleur qu'on peut trouver dans des bureaux, euh, des salons, des, des cuisines, n'importe où dans le, dans le bâtiment. Euh, ce produit-là existe encore, mais le vrai produit aujourd'hui phare de Carnot, c'est celui qui est derrière moi, qui est la chaudière numérique, et qui embarque en son sein 12 processeurs ultra-puissants, 12 ordinateurs très puissants, qui vont tourner, produire ce calcul informatique pour fabriquer des films en 3D, pour faire des analyses de risques pour les banques ou les assurances, pour faire de la recherche médicale, et en tournant vont dégager de la chaleur. L'eau qui circule à l'intérieur de la chaudière va grappiller petit à petit ces calories, cette chaleur dégagée par les serveurs, pour finalement produire de l'eau à 65 degrés, qui peut être réutilisée pour beaucoup d'usages. Donc on est relié nous au réseau d'eau potable, on a de l'eau entrante ici euh, et de l'eau sortante là, on a une connexion euh, internet ici et puis un branchement électrique pour alimenter tout ça. Et alors l'eau rentre à l'intérieur dans des tuyaux en cuivre, serpente, euh, dans des échangeurs sur lesquels sont apposés directement les serveurs informatiques. Les serveurs calculent et en calculant dégage de la chaleur qui nous permet de chauffer de l'eau jusqu'à euh, plus de 65 degrés. Donc c'est un circuit finalement euh, assez simple et qui est branché ensuite au réseau d'eau potable, suivant les usages qu'on a pour la piscine, pour, pour le réseau de chaleur ou pour le bâtiment. C'est vrai qu'en plus, en cette période où l'énergie fait partie des, des débats, c'est une, une alternative qui est super intéressante. Oui, parce qu'on a pensé l'activité informatique sans ses défauts finalement. Euh, on optimise la consommation d'énergie, on valorise ce qui était un déchet, la chaleur dans l'informatique, pour en faire une ressource la chaleur dans le bâtiment. Donc de ce point de vue-là, on a une forme d'économie circulaire, numérique, si on veut. Et puis, euh, on, on, surtout, on réduit d'à peu près 65% la consommation d'énergie et de 80% l'empreinte carbone euh, du calcul et du chauffage. Et vous êtes basé ici à Montrouge et euh, quel est votre, voilà, votre rapport avec, euh, avec la ville eh ben, Montrouge, on y est depuis presque les tout débuts. Euh, on a 70 salariés qui travaillent ici. Vous les avez peut-être croisés dans les rues de Montrouge. Euh, on a euh, nos labos de recherche et développement qui sont ici. On est euh, là dans une partie du labo. Euh, on a des bureaux où on a euh, tous nos ingénieurs, nos commerciaux et toutes nos équipes qui sont ici. Et C'est quoi le, le futur du coup de, de Carnot eh bien Carnot, c'est euh, aujourd'hui 70 salariés, demain sûrement beaucoup plus. Euh, on a des projets assez importants. On a décidé d'aller vers des, euh, euh, des typologies de bâtiments beaucoup plus importantes, beaucoup plus conséquentes et de produire de l'eau chaude de manière plus massive et comme ça d'avoir aussi un impact qui soit plus grand puisque une bonne idée n'est vraiment bonne que quand on la déploie assez largement. Donc Carnot qui va recruter dans les prochaines années, <rire> soyez, soyez vigilants. En tout cas, merci beaucoup, Quentin, pour, pour ce, ce moment passé et cette explication d'une entreprise montrougienne. Avec grand plaisir. Merci à vous, Sébastien. Et puis à bientôt. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.